Est-il plus important de faire ce qu'on aime ou d'aimer ce qu'on fait Voyez, si vous êtes une personne intelligente, vous allez essayer de faire ce que vous aimez le plus. Mais si vous êtes un génie, vous allez simplement faire ce qui est nécessaire. <rires> Voyez, les idiots font des choses qu'ils n'aiment pas faire souffrent toute leur vie parce qu'ils croient que c'est nécessaire ou qu'ils croient que c'est leur devoir. Les gens intelligents font ce qu'ils aiment faire, ils profitent de leur vie dans une certaine mesure, mais un génie apprend à faire ce qui est nécessaire joyeusement. C'est là que votre génie fleurit, parce qu'il ne s'agit plus de vous. Alors la vie peut être perçue sans limite.